Bonjour les amis, alors nous faisons aujourd'hui une nouvelle analyse du Dax. Alors comme vous pouvez le voir contrairement à ce que j'avais prévu donc le marché n'a pas cassé les plus hauts ici, au contraire il s'est retourné et il a cassé le support ici. Donc ici on est en daily donc chaque bougie correspond à une journée, on va aller voir sur le 4 heures. Donc Vous voyez on avait ce range ici entre ces zones-là et je disais qu'il était probable qu'on allait continuer peut-être jusqu'à la fin de l'année à jouer ici dans ce range-là mais non il y a eu une réaction à la baisse. Alors comme vous pouvez le voir euh, les prévisions elles valent ce qu'elles valent mais euh, on ne sait jamais avec certitude ce qui va se passer. D'où l'intérêt de savoir réagir rapidement. Et si vous faites du scalping, c'est la meilleure manière de pouvoir réagir rapidement. Donc si on analyse ici euh, ce qu'a fait le marché, donc on va aller voir sur le 1 heure. Donc, vous voyez là on a eu une hausse jusqu'à ce niveau-là, 13 300 environ. Donc tentative de cassure et puis une réaction très forte. Vous voyez là on a cassé la, le support ici donc pour aller plonger jusqu'au 12 950 environ. Donc c'est un, encore une preuve qu'il faut être très réactif et que vous pouvez réagir euh, en scalping et très difficilement en day trading parce que si vous prenez un trade, euh, le matin par exemple et que vous regardez 2-3 heures après, ben, vous avez euh, bien sûr euh, une situation tout à fait, tout à fait différente. Vous voyez euh, chaque bougie correspond à une heure ici et on, a, on voit bien le marché qui a plongé. Donc tout l'intérêt de savoir faire des, des analyses avec quand même euh, un certain recul en sachant que tout est possible sur les marchés et que ce n'est pas parce que vous, vous avez envie que le marché monte que le marché va forcément monter. Euh, C'est le marché qui a toujours raison, comme on dit. Donc si on regarde sur les unités plus petites, donc en 15 minutes, vous voyez ici euh, les belles bougies euh, à la baisse qu'on a eues et une cassure ici du support. Donc euh, il y avait moyen de faire un beau trade ici à la baisse, mais il fallait être bien sûr euh, devant ces écrans à ce moment-là. Ensuite, on a une stagnation ici, vous voyez ici, et puis on rentre... Ici dans le nuage, tentative de remonter puis ça rebaisse donc c'est vraiment, il faut réagir très très vite. Si on va voir sur le 1 minute ici, vous voyez comme il faut réagir vite, chaque bougie correspondant à 1 minute. Donc c'est le scalping qui correspond le mieux à un marché aussi dynamique, aussi volatile que le DAX. Mais bien sûr vous avez euh, de nombreuses opportunités quand le marché bouge comme ça durant la journée <coughs> de faire des beaux gains. Donc si vous cherchez une méthode efficace pour gagner beaucoup d'argent dans un marché volatile eh bien c'est certainement euh, avec le DAX et avec le, avec le scalping que vous arriverez à gagner un maximum d'argent en maîtrisant bien sûr euh, une technique de scalping efficace. Donc je pense que ma technique de scalping est efficace, il faut bien sûr euh, apprendre à l'utiliser, apprendre à utiliser tous les indicateurs euh, que j'utilise que dans ma méthode, maintenant ce n'est pas très compliqué vous pouvez voir dans ma formation Scalping plus Ishimoku l'utilisation de chaque indicateur, la raison pour laquelle j'utilise tous ces indicateurs-là. Maintenant il n'y a pas que ces indicateurs-là mais c'est une bonne base de, de départ donc il y a d'autres indicateurs qui sont valables aussi mais vous pouvez donc vous baser déjà au départ sur ces indicateurs-là. Je suis en train d'étudier donc d'autres indicateurs qui peuvent nous permettre aussi D'avoir de, de bonnes indications qui confirment toujours la probabilité d'avoir un bon donc un, un mouvement dans le sens prévu. Mais au plus vous voulez faire des analyses à long terme, au plus vous avez le risque de vous tromper. Donc on, on en a eu la preuve ces derniers jours. Donc lorsqu'on pensait que le marché, enfin lorsque moi je pensais que le marché allait casser vers le haut, c'est exactement l'inverse qui s'est passé donc il faut avoir euh, l'humilité de savoir que les analyses euh, ce n'est pas une certitude. Euh, en trading c'est toujours une probabilité et qu'on a la probabilité de se tromper donc on fait un maximum de prévisions donc toujours faire des prévisions à long terme, des analyses à long terme mais au plus vous faites des analyses à long terme, au plus vous avez le risque de vous tromper et si vous voulez avoir une probabilité plus grande, d'avoir raison en faisant du trading et eh bien vous prenez des trades à très court terme qui durent quelques secondes, quelques minutes comme vous pouvez l'avoir en scalping. Je pense que vous avez ici une démonstration évidente de cela. Donc qu'est-ce que le marché va faire Et eh bien si on regarde ici en daily donc on a deux grosses bougies ici. Est-ce que le marché va encore descendre sur les 12 950 C'est possible mais on n'a pas de certitude donc il faut prendre avec prudence les analyses et lorsque vous prenez un trade, prenez rapidement des bénéfices, protégez rapidement vos positions donc là vous avez une chance à ce moment-là de faire un maximum de trades gagnants sur la journée et ne vous focalisez pas sur, sur, sur vos gains mais plus sur, sur vos vos taux de réussite en trading donc en scalping vous pouvez arriver à 90-95% même certaines journées à 100% de trades gagnants et ce qui est beaucoup plus difficile à faire lorsque vous faites du day trading bien sûr, au plus vous faites du trading à long terme au moins vous aurez un taux de réussite élevé. Vous pouvez avoir des gains importants mais il faut arriver à protéger vos positions suffisamment vite et donc pour ça il faut être devant vos écrans. Donc si vous, avez, si vous travaillez et que vous n'avez pas la possibilité d'être devant vos écrans toute la journée et eh bien à ce moment-là, orientez-vous vers le scalping. Donc c'est la méthode la plus efficace pour euh, pouvoir tirer des gains euh, des marchés rapidement et pouvoir vous positionner peut-être euh, le matin, entre l'heure du midi, le soir. Euh, mais, pas, mais pas faire des, des trades à très long terme parce que dans les marchés tels qu'ils sont aujourd'hui euh, vous avez des retournements de tendance très rapides donc euh, le scalping reste la méthode selon moi qui vous donnera les, les meilleurs résultats à court terme. Donc vous voyez ici on est en centiques, vous voyez euh, tout, peut, tout peut se passer, hein. on, peut, on peut redescendre, on peut remonter, vous avez des mouvements mais vous pouvez prendre des mouvements euh, toujours en suivant le, le sens de la tendance à court terme mais en sachant où rentrer dans le marché, où sortir du marché, quand prendre ses bénéfices et comme ça vous allez pouvoir gagner euh, de l'argent en trading en donnant une priorité au scalping puisque vous avez euh, 70% du temps les marchés qui sont euh, optimisés pour faire du scalping et pas du day trading. Voilà donc euh, on suit le cours euh, du DAX, tout peut se passer encore aujourd'hui, on ne sait pas où on va aller, on... est-ce que le marché va, va descendre encore plus bas, est-ce qu'on va arriver sur les 12 950 là où on est déjà allé. Bon on a deux grosses bougies ici en 15 minutes, est-ce que ça va casser ou est-ce que ça va remonter Eh bien on va le savoir dans, dans les minutes et les heures qui suivent mais... Là je ne peux, peux pas vous dire avec certitude ce qui va se passer, ce que je peux vous dire avec certitude c'est que vous avez euh, la le, plus grande probabilité de faire des gains en trading si vous optez pour le scalping. Donc si vous cherchez une méthode efficace et eh bien vous trouverez un lien sur cette vidéo et sous cette vidéo sur, euh, pour accéder à ma méthode de scalping. Si vous la commandez vous recevez immédiatement des emails avec des liens vers les vidéos qui vous expliqueront comment maîtriser ces indicateurs et comment tirer parti d'un marché volatile comme ça en scalping. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude ce qui va se passer dans les minutes qui suivent, mais je peux vous dire avec certitude que si vous avez une bonne méthode de scalping, vous pourrez tirer parti donc de marchés volatiles comme le DAX. Voilà je vous dis à très bientôt, si vous avez aimé cette vidéo likez-la, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné eh bien c'est le moment, vous recevrez un avis si vous cliquez sur la petite cloche lorsque je publie une nouvelle vidéo et si vous voulez une méthode efficace et eh bien pour être gagnant peut-être déjà au mois de décembre ou en tout cas à l'année prochaine puisqu'on arrive proche de, de la fin de l'année et eh bien c'est le moment peut-être de pour vous euh, ma méthode de scalping qui vous permettra donc d'arriver à avoir euh, régulièrement de très beaux gains sur les marchés. Voilà je vous dis à bientôt, au revoir.